Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de l'explosion de la destinée, voilà, <rire> il n'y a rien d'autre à dire, j'ai pris 10 boosters, j'avais pas envie de prendre une display parce que personnellement moi les monstres héros c'est pas quelque chose qui, pour laquelle j'ai de l'affection ou autre Donc on va rester sur euh, du booster, voilà, simple, efficace, c'est pas cher, c'est Yu-Gi-Oh que je préfère Donc, il y a quand même des starlight à récupérer, notamment la starlight héros que tout le monde attend il y a la fusion, la nouvelle fusion héros que tout le monde aimerait avoir. Mais bon, on commence avec le chien mari exceptionnel. Bon, euh, une carte un peu, ma foi, dégueulasse. Bah, on enchaîne avec le lancer cupide, la deuxième carte dégueulasse. Et la troisième, le fengli, le soldar... Soldrapon, soldrapon. Bon, c'est un ananas, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça, fengli, l'ananas. Enfin, bref. L'écuyer pingouin, donc il y a de l'archétype pingouin dedans. Oh, zone de danger surnaturel. Une première, super rare. Roger, Reptilia... Conduit brave et fut vagabond, que j'attends avec impatience, donc c'est étoquant. Celui-ci, je le veux. Oh, linge piégé, ok, donc il y a aussi pour les dragonirènes. Ok, why not euh, Donc on va mettre de côté les petites raretés, hein, on va faire comme euh, tous les confrères. On va essayer de voir si on peut choper le solaire parce que moi je prends tout ça pour le Solar Vine, ça très bien que je n'achète jamais euh, la même chose que tout le monde, pour les mêmes raisons. Alors le petit blackout à Mépé, l'écuyer pingouin avec premier doublon, verrouillage de la magie-clé. héritage de la lumière. Oh, mais bah c'est une secrète. <rire> Moyer de la épée. ok, euh, nice. C'est une secrète. Bon, bah on va pas se plaindre. <rire> on a une petite secrète, c'est cool. Évaluation à épée. bah du coup on va la mettre là. Évaluation à épée. Briser de la dé... briser la destinée, pardon, Acti, jade de glace. Et code de détonation. Mais c'est cool, ça, la petite secret qui tombe. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Il n'y a toujours pas le, le seul que, que je veux. Euh, Seigneur Gémoniste Gold Knight. Garde des Abysses. Le Clair Pingouin. Fuvagabond Stri. Moi, je dis juste Vagabond. Hein. Fuvagabond Brice, c'est bon, quoi. Oh, Ruine Megabot. Et c'est une Ultra. <rire> j'ai une ultra, bah ça va pour 10 boosters, j'ai déjà une ultra, une secret, c'est pas dégueu, danger trouble émeute, alors ça c'est pour le, le terrain pour le, le deck danger prédation Apex oh bateau sushi euh, la X6 pour le bateau sushi et acti jade de glace et ben bah, dis donc déjà une ultra, une secret. Bah, le premier booster c'était caca, mais euh, là ce qui s'enchaîne c'est juste oufissime hein. le clair pingouin Fingli, le soldrapome, jardin des pingouins royaux. En vrai l'archétype pingouin m'intéresse quand même pas mal. Sainet Cascade. L'esprit de la magie clé. C'est une super ouais, c'est une super magie clé. J'aime beaucoup l'archétype magie clé que je trouve sympa. Je ne sais pas qui dedans. Dritron Ursatic, donc on le mélange entre Dritron Ursatic. Le serpent de l'épée de nuit. Seuilborg. Et prédation apex. Pour l'instant, c'est en plus mes cabotes. Euh vraiment que je m'intéresse à euh, J'ai un deck cabots qui, qui est à peu près fait. Mais... Hmm. Ouais, j'y crois pas trop sur celui-ci. <rire> Sainet colisie croisé Bête rustre, rustre, pardon, téméraire. Colt, reptilia. Tracker, sonic. Alors, le punisseur à baïonnette qui est une super. Linge à nouveau, donc on a déjà eu. Chute de l'étoile géante. Roger, reptilia. Et conduit brave il on reste encore ça, mais ça on a ouvert la moitié, et franchement déjà pour la première moitié c'est déjà pas mal. Ah l'insecte mangeur d'hommes, imitateur, alors franchement on m'a dit qu'elle était puissante celle-ci, il faudra vraiment que je lise l'effet parce qu'elle a l'air intéressante. Vous pouvez mettre pause hein, pour y rendre la qualité suffisamment bonne, oiseau transsonique, lancé Cupid caca, ninja pingouin, et c'est une super à hein, nouveau, donc démon de la magie clé transforme mine voilà, bref, vous avez compris. Tinola, jade glace, bateau sushi, donc la X6, serpent de l'épée de nuit, et pour terminer, roller d'assaut de la coléotroupe. Putain, faut vraiment qu'ils arrêtent avec des noms comme ça compliqués, Konami. S'il vous plaît, arrêtez, faites des trucs simples, efficaces, mais là, des trucs comme ça, ah, bon, je veux... ah, du fus vagabond, des streets, ça c'est cool, vol de nuit. Cascade, Bateau Sushi, Gun Gunkanuni. Oh, émergence à Mépée, c'est une ultra. Et deuxième, il y a deux ultra, une secret, anti-booster. Mais c'est pas des gars. En plus, c'est de la mépée. C'est recherché parce que c'est quand même assez puissant à pour avoir avec un deck à épée sur Edo. C'est balèze. Roller d'assaut de la coléotroupe. Cylindre de magie. Transporteur d'assaut DD. Prédation apex. En vrai, euh... Putain, là, on est bien. Deux ultra, une secret, 10 booster Oh là là, vol de nuit, atterrissage de la coléotroupe, blackout à la l'insect mangeur de mutateur, c'est une, c'est une, une troisième ultra. <rire> c'est une blague, c'est du AMP aussi en plus. Non. Si, c'est de la MP. Souverain suprême de la MP, Oh putain, elle crois... ah, est puissante celle-ci, me semble en plus. Bataille de la magie clé, Acti Jade Glace, Roger Reptilia et Flip Gelé, Il reste encore deux boosters et on a sorti trois ultras. Et une secret. c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Alors, insecte mangeur d'un imitateur, jardin des pingouins royaux, ninja pingouin, atterrissage de la Coléotroupe, calibre roquette, et c'est ta nouvelle une Ultra. Le calibre roquette est une Ultra. Prédation Apex, bateau sushi, Bunganshiro. Alors, Tinola, jet de glace, et cylindre de magie. Et pour terminer, le dernier booster n'était toujours pas... La super rare sur que je. Ok, alors ce là avait... C'est moi qui l'ai déchiré comme ça, on verra bien sur ordi, mais il me semble qu'il avait déjà été à peu près ouvert. Bête rustre téméraire, Fingli le saut le chien caca, Niami Reptilia, Héros de la Destinée, ok la super héros de la destinée. Dernier héros de la destinée pour être précis. Le et Tocan, du feu à et Toquant. Du de magique les maléfiques. Conduit brave et linge piège. Bon, moi j'ai même pas eu la scène que je cherche. Ça, je suis dingue. Mais on a eu des petits trucs sympas. Mine de rien, du coup, on a eu le dernier héros de la destinée en super. On a eu le calibre roquette en ultra. Le souverain suprême de la M&P en ultra. L'émergence M&P en super, en ultra aussi. Le démon de la magie clé en super. Punisseur à baïonnette en super. Le rune force mecabot en ultra. Mais de la mépée, la secrète hein, qui fait plaisir. Et la superbe, bien évidemment, zone de danger sur les Mais ça, franchement, la petite secrète, c'est grave que vous l'en Merci, en tout cas, à vous d'avoir suivi cette ouverture. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner, c'est pas compliqué. de lâcher le petit pouce bleu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut à tous.